Oye, oyez à toi chers spectateurs et bienvenue dans un projet de cinéma qui semble extrêmement saugrenu au vu de l'objet auquel il s'attaque puisque nous allons parler du nouveau volet de la saga Donjons et Dragons parce que mine de rien il y a trois films avant euh, qui s'appelle L'honneur des voleurs réalisé par John Francis Daly et Jonathan Gunstein et alors pour faire extrêmement simple nous allons suivre Edgin, qui est un ancien ménestrel qui s'est séparé euh, de l'Ordre depuis qu'il a eu des petites divergences, notamment la perte de sa femme. Euh, suite à cela, il a essayé d'élever sa fille avec une amie, Olga, qui elle aussi a été rejetée par son clan. Mais suite à un petit problème d'entente, suite à un vol, euh, sa fille va être volée par un de ses anciens collaborateurs. Et lui, avec Olga, va essayer tout simplement de retrouver sa fille, de sauver un royaume, D'empêcher une sorcière rouge euh, de potentiellement détruire le monde. Bonjour, bienvenue dans Donjons et Dragons. Voilà. Euh, et pour en parler avec moi, bah, vous avez dû vous rendre compte qu'il n'est pas tout de suite là pour Fast and Furious, qu'il a une autre histoire de famille à évoquer avec <rire> ça moi. Ça la famille. Sachant qu'à la base, c'était une blague parce qu'on le s'est regardé on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce projet. Il m'a dit Ah, pourquoi pas Je lui ai dit Faisons la vidéo ensemble. Comment vas-tu, FX <rire> Nous y voilà. Oh, bah écoute, euh, ça va. Très bien. Pas aussi bien que Chris Pine et son lutte, mais ah bah c'est la belle vie quand même. Euh, projet Sogrenu, donc cette nouvelle adaptation de Donjons et Dragons, parce que euh, bah, je vous invite à regarder les précédents volets de Donjons et Dragons, mais au cinéma, le jeu de plateau, euh, disons que il a pas été respecté. Clairement pas. Euh, le premier film est un bousin. Et quand je dis bousin, je pèse mes mots. C'est un film laid, c'est un film mal joué, c'est un film moche. C'est un film qui représente toute l'essence de ce que ne doit pas être un film d'heroic fantasy. Et pourtant, ils ont essayé de le faire. Suite à cela, il y a eu deux films. Un qui est sorti au cinéma et l'autre qui est sorti directement en vidéo. Celui sorti au cinéma n'est pas bon et celui sorti en vidéo est visiblement à peine passable. Je vous avoue que je ne suis même pas risqué à essayer de le regarder. Donc c'était un peu étrange suite à tout cela de voir des producteurs se dire eh, « Et si en 2023 on proposait un nouveau volet de Donjons et Dragons ?» On se retrouve donc avec ce film qui a surpris tout le monde lorsque les premiers retours ont été très positifs. Alors même moi j'avoue que je me suis demandé un petit peu ce qui se passait dans le monde et que peut-être on était en manque de quelque chose à tel point que hop on s'est dit un oh, petit film d'heroic fantasy bah peut-être qu'on va juste trouver ça sympa. Mais en fait c'est génial, je ne sais pas et c'est à ce moment là que je me tourne vers toi FX. Alors Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs ça donne quoi Solide, solide <rire> sur ses appuis, <rire> voilà et puis euh... non c'était bien c'est une... un bon divertissement. Et comme il est effectivement le seul dans son créneau, bah, du coup ça fait de facto de lui le meilleur film de fantasy de l'année. <rire> voilà <rire> Un bon vol Non oh oh oh oh oh. Toujours le roi du jeu de mots. <rire> toujours, toujours. Non, un bon casse, ouais, non mais en, en vrai le, le film est solide et la différence majeure avec les, avec les films précédents c'est qu'ils bah, ont mis des moyens déjà, mm -hmm. euh, tant dans le casting que bah, dans le reste en fait. Tout à fait. Et, euh, et même, si pas, même si ça a des volontés, des mesures. Euh, dans le scénario et dans l'histoire, ça n'a pas forcément visuellement, mais c'est solide dans ce que ça représente, donc du coup ça marche, l'illusion est là. Mmh. Ah bah je suis complètement d'accord avec toi. C'est euh, les gnomes. Euh, je suis désolé, les, les gens de petite taille dans le film, euh, ouais, les mecs. Euh. Il <rire> y a toujours un truc qui passe pas. Euh, honnêtement, je trouve que ça fonctionne et comme tu dis très bien, c'est solide sur ses appuis. C'est une très très belle manière de voir le film parce que honnêtement, on part d'un truc où comme je l'ai dit au début, on était tous les deux persuadés que ça allait être une dôme. Bah, les précédents, c'était indigent, en fait. C'est ça. Et pourtant, il y avait aussi, notamment dans le premier, un super casting. Donc, on pouvait se dire, c'est pas parce que t'as un super casting que le film va être intéressant. Moi, j'avoue qu'en plus, ma deuxième crainte, c'était de voir quand même les scénaristes de Comment Tuer Son Boss réaliser le film. Alors, certes, leurs précédentes réalisations sont pas mal, mais je me suis dit, c'est quand même chelou de foutre à deux mecs qui sont plutôt calés dans la comédie un projet d'héroïque fantasy. Donc, j'avoue que j'étais très sceptique. Finalement C'est une très bonne comédie C'est euh... une très bonne comédie, voilà Tu l'as complètement, complètement résumé ma pensée Mais c'est vraiment un film d'aventure Où deux comics se sont dit Mettons de la comédie dedans. Parce que c'est pas parce que tu, vas, tu pars en aventure Que t'as pas le droit de faire des bonnes blagues J'ai même envie de dire que l'aventure est presque un un prétexte en fait à faire des Tout bonnes vannes, le, le, enfin des bonnes vannes, encore une fois il n'y a rien à se rouler par terre à part 2-3 moments qui vont être un peu d'anthologie En oh, vrai je pense, oui. Chris Pan qui bug, <rire> je suis <rire> sûr qu'on verra des gifs, ce sera dans des <rire> memes prochainement parce que ça tombait super bien mais euh, effectivement il y a assez de variété, euh, y a, y a, les dialogues sont euh, assez bien écrits quand même, ça, ça s'en va pas mal, c'est très rythmé, quelques gags visuels, en fait les gars ils, C est, c est... Ils écrivent bien les blagues, en fait, quoi. Il oui. n'y a rien qui va te dire, waouh, c'est vraiment la meilleure vanne de l'année. Mais en attendant, ça marche. Et pour autant, tu as quand même une aventure qui se tient de A à Z. Et ça, je trouve que c'est vraiment le gros point de respect sur lequel j'ai envie de poser vraiment l'avis que j'ai sur le film. C'est que même si c'est deux comiques et que la partie comédie fonctionne, l'aventure en elle-même, il n'y a aucun moment où on va se dire, il y a un raccourci, il y a une facilité, il y a un cliché. Il y a des stéréotypes, ah bah, évidemment. Ça reste d'un classicisme absolu en termes d'ailleurs. Euh, et c'est pas un, une critique. Mais moi j'ai eu un, une vibe téléfilm années 90, euh, fantasy avec à la guerrière. Pas forcément dans le mauvais sens du terme en mode fauché, parce que c'est pas fauché. Mais clairement c'est d'un classicisme absolu, quoi. Enfin. C'est... C'est quasiment... C'est un Ces personnage à... random, rencontre ah, tel personnage PNG random... avec il... le petit point d'interrogation. Exactement, c'est genre, bonjour, j'ai une quête pour toi, est-ce que tu veux l'accepter Non, pas tout de suite, je vais d'abord aller explorer un petit peu. Finalement, et... je reviens ensuite, et hop <rire> Là où c'est très fort, c'est que d'ailleurs Hasbro, est... je pense c'est beaucoup investi... Parce que Il me semble, si je dis pas de bêtises, de toute façon ils sont dans le... J'étais vu Hasbro a beaucoup participé au film, ils apparaissaient au début et à la fin, donc je pense qu'ils ont... Ils ont dû mettre. Ce qui est compliqué avec Donjons et Dragon, c'est que tu vas adapter. Donc, ton univers, il a une saveur. Tu peux pas t'en passer. Sinon, bah, c'est lambda vraiment au dernier degré. Mais par contre, c'est déjà lambda au dernier degré. Donjons et Dragon, c'est vraiment le niveau 1 de la fantasy. Je pense que en vrai, euh, et la majorité des gens ne connaissent pas les noms. D'ailleurs, euh, les, les noms, le peu de noms qu'on a, euh, c'est Allez, euh, vite sous le tapis parce oui, que c'est vraiment pas abordable. C'est ça. Euh, et à part un drop name de, de, de Baldur's Gate. Euh, le reste déjà le nom du mec c'est Ed parce que clairement même ça monte parce me mentir, que Ed je... Ed Edelgin, je crois que c'est comme ça son nom enfin même ça c'est de genre au début et puis ensuite c'est genre Ed appelle le Ed sinon les gens c'est Ed et Olga les personnages principaux c'est Ed Olga il y a une druide il y a un magicien avec voilà c'est bon. Ed, voilà débrouillez-vous euh... avec ça donc, euh, ouais. d'ailleurs, ouais, ouais. après, voilà, t'as euh, le, le voleur et son pendant plus maléfique. Et puis, euh, allez, let's go. C'est vraiment d'une simplicité. Euh, et c'est toute l'efficacité du truc, c'est que ça reste Donjon et Dragon, mais pas trop non plus, parce que sinon, c'est vraiment un pour les gens, quoi. Exactement. Bah, je te propose qu'on saute dans l'écriture qu'on évoque déjà un petit peu. Donc, à la base, il y a une histoire écrite par Chris McKay euh, et Michael Giglio. Euh, ensuite, réécrite par Jonathan Goncy, John Felsis Daly et Michael Gilio euh, en fait, c'est surprenant parce que ces quatre scénaristes sont vraiment quatre auteurs de comédie. Chris McKay, on va le retrouver prochainement parce que c'est le réalisateur de Renfield, qui est euh, une réadaptation du mythe de Dracula, mais sous la forme d'une comédie un peu potache. Et Chris McKay, c'était également le réalisateur du film Lego Batman, qui était une perte de comédie, soit en passant dans le genre. Ouais. Mais je trouve que du coup, cet alliage en fait de scénaristes de comédie pour construire un film d'héroïque fantasy pourrait donner... Comme j'ai pu avoir, tu sais, euh, au début, l'impression que on va juste être sur euh, blague, poète-poète, euh, et vaguement un peu de fantasy euh, dans ta gueule pour pour combler les fans de, de Donjons et Dragons qui seront au fond de la salle et qui seront avec des petites lunettes en train de dire j'ai très envie de voir ton genre, ce dragon c'est gros Ces voleurs ne respectent pas les, les caractéristiques de. C'est le gros risque qu'on ouais. peut avoir parce que sur ce type de film et du côté américain en plus, tu as vraiment d'un côté les mecs qui respectent ça et de l'autre côté les mecs qui sont un peu en mode euh, vas-y on s'en fout c'est de la culture geek moi j'en ai rien à foutre oui, ça. il y a vraiment les deux extrêmes parce que d'un autre côté vous allez même avoir ceux qui vont être hardcore et qui vont défoncer le film parce que mais, euh, chaque sa classe elle a pas accès à faire leur life ouais c'est pas possible, c'est vraiment les gens qui vont être insupportables, c'est aussi pour ça qu'adapter Donjons de Dragon c'est peut-être plus compliqué que ça en a l'air hein. et, et pourtant ça se tient très largement ici parce que tu, comme tu l'évoquais, il y a à la fois le lore de Donjons et Dragons qu'il faut respecter, il y a des classes de perso, il y a des telles avancées de personnages, il y a des sorts que tu peux débloquer pour faire ça, nanana, nanana. Donc forcément, tu as des étapes entre guillemets à franchir pour réussir à construire correctement ton histoire et à amener correctement tes personnages. Mais je trouve que derrière, la grande intelligence des trois scénaristes du coup, c'est de construire quand même une histoire où ils peuvent greffer des aspects de comédie vraiment potaches et vraiment délirantes et aussi par le dialogue qui fait que ça fonctionne bien. Déjà, il y a deux choses. La première, c'est que ça reste un classicisme absolu, bon, on se répète, mais il euh, y a le film de la moitié du film, euh, il fait. faut trouver le home, et après, tu as la quête d'initiatique, euh, il faut maîtriser le, le truc, et au final, c'est méta parce que wow, ça va pas marcher, donc on fait un peu tout en même temps, et puis c'est très méta. On passe mais, au c, plan C, je, je, qui je... est en fait le plan A. Mais pourquoi c'est pas le plan A ça, est Parce que est, il est modifié. Il il est... Est <rire> mais d'ailleurs, c'est euh, très drôle parce que bah, ça marche comme ça, l'étape de JDR en général, c'est que le maître du jeu, il a inventé une histoire. Euh, t'as plus ou moins un chemin qui est prédéfini et tout le monde <rire> ne va pas forcément voir les, les indices où se dit ah oh non je, on va pas faire ça et tu te retrouves avec le plan B plan C, plan D, effectivement c'est assez méta et d'ailleurs euh... ou le fameux, et là j'ai envie de te le servir sur un plateau ta gueule, c'est magique. Ah oui, voilà. <rire> qui est d'ailleurs ah, présent est... à de très nombreuses un reprises un en mode ta gueule, c'est magique. Non, mais tu peux pas faire de la magie. Non, ça marche pas comme ça, la magie. <rire> Là, tu vois le mec qui est arrivé sur sa première table de vidéo et qui fait vas-y, fais de la magie pour faire un truc. Et l'autre qui dit c'est pas comme hein. ça que ça marche. Regarde ce euh... bouquin de 150 pages, il <rire> donne les règles, il dit je peux <rire> pas faire ça. Non, c'est très. C'est très méta de ce côté-là, au niveau des personnages, enfin euh, au niveau des de réactions des personnages, mais même de l'écriture des personnages avec euh, celui que j'appelle Jésus qui s'appellerait René dans ouais, la jeu j'aurais envie d'appeler PNJ. Ah oui, c'est PNJ. C'est PNJ qu'il faut absolument rencontrer pour compléter la quête principale. C'est ça. D'ailleurs <rire> il, il, il est même bugué. Parce que tu sais, quand il part, il y a un rocher et hop, il passe au-dessus <rire> du rocher. On est dans Skyrim en fait, les mecs. Et je reste persuadé quand même que, profondément, les mecs aiment ce type de ah oui. récit parce que tu ne peux pas réussir à concevoir des blagues Autant relié à l'univers, sans avoir un vrai amour profond pour ce type de récit, le but, pour ce type pas, de délire. C'est pas quoi. de casser le délire, justement. Non C'est des blagues que se ferait des joueurs. Et ce il s'en euh, va, droit il devant il va. lui. Il, il est, où est où il sûr va. de son pas, il ne sait pas où il va. Ah, il y a un rocher, il a un rocher. est il va faire le tour non, non, il, il marche il dessus <rire> non, oui, Ça, c'était très drôle, quoi, franchement... Euh... Ouais et puis tout le personnage déjà il est insupportable du début à la fin parce qu'il est trop parfait et oui tu te dis et d'ailleurs ils lui disent à un moment mais mec t'es vachement plus fort que nous ils lui disent il bon dit, à part en langue mais sinon tu es parfait <rire> En dialogue, t'es vraiment le meilleur. Et le mec il est en mode, c'est votre quête. Et là, en mode, ah oui, oui, le PNJ qui te donne la quête. C'est Gandalf en fait. Le mec, mais attends, j'ai un truc à faire ailleurs et je reviens dans 15 heures, tu vois. Mais non, mais et t'as plein de trucs comme ça. Je veux dire, les, même, même la méchante qui est caricaturale à en crevé mais qui est caricaturale de manière très rigolote au final. Enfin, le, le jeu entre les quatre personnages principaux qui sont vraiment euh, complètement fusionnels les uns les autres. Enfin, même, là, même si c'est euh, des prétextes sur un timbre-poste, hein, parce que bon. Euh, tout voilà. à fait. Et en un sens, tu vois, moi je trouve qu'il il y a une parabole assez intéressante sur, bon alors là c'est vraiment de l'extrapolation mais je trouve que ça mène entre guillemets un petit peu le film d'un point de vue émotionnel chose qui est pas toujours très simple dans ce type de récit il y a un vrai travail autour de l'idée de famille recomposée ça peut sembler très bête hein, mais vraiment je trouve que le travail autour notamment de Ed et de Olga avec en plus la fille au milieu, c'est un très joli travail qui permet, si ce n'est d'avoir entre guillemets une accroche avec les persos d'avoir un vrai impact émotionnel en fait sur toute l'aventure, de se dire ok c'est l'histoire d'un mec, il a abandonné sa fille parce qu'il était persuadé qu'il pouvait faire revivre sa femme et son objectif ça va être ça tout du long du film pour qu'à la fin il se rende compte tout simplement qu'il a pas besoin de sa femme ouais, parce que sa femme a laissé la place à quelqu'un d'autre dans sa vie c'est ça, il y a le pendant enfin le, le reflet plus sombre avec le, le méchant qui se fait une famille de toutes pièces en manipulant, enfin oui il y a cette idée de créer ou recomposer la famille et mmh. euh, comment on fait et à la fin effectivement ils sont tous copains et puis ils boivent un verre à la fin voilà oui c'est ça c'était euh, ouais, encore une fois ça casse pas trois patins un canard mais ça permet de tenir le film c'est ça et c'est ce que je trouve euh, être le plus important entre guillemets dans ce type de récit que j'ai souvent tendance à c'est juste mettre à pointer du doigt. Il mmh. y a plein de films comme ça, où bon, là, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu ce genre de film, où vraiment, je me suis dit, c'est classique, mais il y a des petits trucs comme ça, à gauche et à droite, oui. qui tiennent le récit. Ça raconte quelque chose quand même, quoi. C'est ça. Légèrement, et puis encore une fois, oui, voilà, ça n'a pas... En fait, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il a des ambitions de pouvoir raconter quelque chose, de vous montrer quelque chose, mais il a conscience de ce qu'il est, et il va pas se dire, euh, justement, euh, a, moi par exemple j'ai vu 2-3 moments où je me suis dit ah ouais ils ont beaucoup aimé les films Avengers Tu vois genre il euh, y a une baston bah en fait c'est Thanos contre les Avengers Et à ça. la fin t'as eu le que qui Loki en fait bah voilà Et, et moi j'étais en mode ah oui ils ont beaucoup aimé mais du coup ils s'arrêtent là parce qu'en se disant bah en fait on a d'autres trucs à montrer Et surtout on va se concentrer sur ce qu'on veut faire, mmh. on va le faire bien donc voilà euh, Moi dans les films c'est ce que j'aime bien en règle générale euh, c'est quand ils veulent faire quelque chose mais qu'ils s'y tiennent et qui font ce qu'ils ont sans forcément vouloir en faire plus ou au contraire en se disant on va, on va, on va bâcler quoi Ouais de toujours ah. trouver cette fine bordure qu'il peut y avoir entre euh, le trop gros clin d'œil qui va faire que le film perd son identité et le peu d'identité qui fait que le film devient générique toujours trouver cette ça. corde raide au centre qui fait que tu te crées ta propre identité t'arrives que... quand même à avoir ta comédie et tes, euh, tes, tes, tes moments de slapstick tes moments de petit vraiment de, ah, de, de, ouais. de, de de génie quoi j'ai presque envie de dire il y a vraiment des petits moments de génie dans ce film et en même temps de toujours se dire je dois quand même raconter une histoire avec des personnages et donc le lore doit quand même avoir un petit peu de place ne pas laisser trop de place au lore et toujours le tourner un petit peu en dérision attendez il faut que je vous raconte comment machin a réussi à créer un arbre de euh, possession euh... de tout le monde oh là là encore de l'histoire Ah super quoi non mais, mais et, euh, et même je dirais sur l'action, on parlera plus tard de la mise en scène, mais il y a une volonté de montrer de l'action en fait, oui, et de, fait. de le faire correctement. Euh, Michel Rodriguez elle a des vraies scènes euh, où elle a dû bosser un petit peu quoi, il oui. y a de la chorégraphie et tout. Du coup c'est cette volonté de faire différentes choses mais de les faire bien et de s'arrêter aussi en mode... Euh, bah eux ils sont pas John Wick par exemple, ils vont pas faire 3 heures de chorégraphie, on va faire que ça. Tout à fait. Du coup ils s'arrêtent et ils passent à autre chose et qu'ils le font correctement aussi. Enfin bref il y a une... moi je trouve que comme tu disais on sent qu'ils aiment bien ce qu'ils font et que c'est pas un, un second degré cynique mmh. euh, comme tu peux y avoir dans certains épisodes de South Park par exemple un comme fait. Ça, où, tout euh, tout fait. où ils parlent de choses qu'ils aiment pas et tu le sens qui cassent du sucre en fait là c'est pas le cas tu vois il y a vraiment cet amour de la barbare qui fout des tartes bon bah voilà elle va mettre des tartes et puis ça hache ça elle va être enflammée à la fin et elle fait oh c'est cool tu vois genre ouais on sent qu'il y a un amour en fait pour les personnages et pour, pour l'histoire qu'ils racontent et ça c'est bah, agréable en fait hein. Bah du coup, tu me tends une perche, donc parlons de la mise en scène, euh, donc de John Francis Daly et Jonathan Goldstein. Euh, la grande prouesse de la mise en scène est de ne pas être une mise en scène de comédie. Moi, c'est vraiment ouais. ce qui va guider toute mon analyse autour de ça. C'est que j'ai vraiment eu la sensation de, dans l'écriture, ressentir une comédie à aucun moment dans la mise en scène. On est vraiment sur une mise en scène d'héroïque fantasy qui va être très léchée, très bien faite, et qui, en même temps, sait prendre le recul nécessaire pour se dire, attendez, on est quand même dans du divertissement, il faut que le spectateur s'amuse. Et il y a un point que je veux vraiment souligner. Toutes les scènes d'action sont hyper bien foutues. Yes. Elles ne sont pas non plus extraordinaires ni révolutionnaires. Je veux dire, on a parlé de John Wick la dernière fois, John Wick est bien plus transcendant là-dessus, mais... Y je... Wick, taf, vois, il y a du petit plan ça. séquence Mais c'est son taf Il y a du petit plan séquence Il y a de l'équilibre dans de la baston Il y a du plan assez large Pour faire en sorte de montrer des chorégraphies Des décors différents Des décors qui sont très différents mmh. ah ben Là pour le coup La terre, le, le feu, l'air, oui. l'eau Les classiques le tu vois Mais la différence d'un film comme euh... Alors je ne dirais pas le film Mario Parce que je ne l'ai pas vu encore Mais les jeux Mario par exemple Où tu, vas dans... où tu changes d'univers Mais ça change fondamentalement pas grand chose Ou à part euh, la glace ça glisse tu vois, là, Chaque univers a un peu son... son délire où chaque élément va être euh, utilisé un peu Tout à euh... fait. On ne va pas faire la même chose selon l'endroit où. On en fait et ça c'est bien qu'il l'ait pris en compte et puis ce que j'aime bien aussi c'est que il y a juste ce qu'il faut de premier et de second degré oui oui c'est à dire qu'il y a un dragon il est dangereux mais il est obèse ça ça va fumer c'est machin il a réussi à sortir ouais il avait l'air bien là où il était ouais il est potlé et ce qui fait marrer c'est que le gag, et, et c'est là où on voit qu'il y a un vrai sérieux, c'est que le gag, c'est que le dragon est gros. C'est même pas un spoiler parce que ça raconte rien. Tu vois, non, mais Le dragon cas, est gros. Le dragon est gros. Mais tout cas, alors des personnages, mais même du dragon lui-même qui va être purement digital. Tout a été fait pour justement jouer autour de ça. Ah, c'est génial. La, la, quoi. la chorégraphie de cette scène d'action est extraordinaire parce que vraiment, il y a un jeu autour du côté gros du dragon où t'as limite l'impression, tu sais, de voir les gros chats que tu tapes des fois ouais, sur Instagram. Ou, même, ou un gros cochon, tu sais. Ou un gros cochon. Tu sais, un vrai, gros ça, je... cochon. Genre, à un moment, littéralement, il se retrouve sur le dos. Mais en fait, tu te dis, bon, bah, il est juste sur le dos, ça va se finir. Non, il se met à rouler. Et de faire la fameuse séquence random que tu as dans tous les films où les personnages se font courser par un objet roulant. Sauf que là, c'est un dragon obèse de je ne sais combien de mètres qui s'apprête à leur rouler dessus. Il y, y, y a justement tout juste ce qu'il faut de premier et de second degré pour que ce genre de scène en fait tombe pas à l'eau en disant « C'est ridicule, c'est ridicule, mais ils vont se faire écraser ou bouffer par un dragon, au final. » Et on y croit quand même un minimum pendant la, pendant la scène. Donc ça marche, quoi. Même les méchants ils sont en mode... Ah, on ne peut pas mourir, mais quand même, c'est chaud un dragon, il s'en quand même, tu vois. Donc euh, ouais, non, en vrai, c est, c est, ça marche bien. Et, et, et ça n'est qu'un exemple de plein de petites choses qui y a dans le film. Tu parlais du fameux exemple du personnage de Chris Pinehead qui à un moment se met à fondre littéralement sur lui-même. Oh, c'est ce un là. gag visuel qui est super bien foutu parce qu'il fonctionne sur un effet graphique qui est efficace. Oui. Et c'est la grande proposition que nous et font Goldstein et John ouais. Francis Daly. C'est vraiment cet instant où on se dit, ok... Donc c'est super bien foutu en termes de divertissement et il y a des bonnes blagues visuelles quoi. Et le, le décalage est incroyable, bah, tu, tu me diras il y a déjà le décalage avec le dragon obès, c'est pas forcément des choses que tu mets ensemble, mais effectivement là on dirait vraiment une, un bug mais genre Windows 98 quoi. Fait fait. As, et, et ouais ça, ça marche <rire> super Je pense qu'il a un second degré le mec aussi parce qu'il va se voir et il dire ah oui j'ai vraiment l'air débile quoi. Mmh. <rire> vraiment c'est du, du statistique comme tu disais, incroyable. Tout à fait. Et au-delà de ça en plus, moi il y a un point que j'ai vraiment envie de souligner, il y a une scène que je ne vais pas vous spoiler parce que j'ai quand même un peu envie que vous gardiez du mystère là-dessus. Mais disons qu'il y a une scène entre guillemets de braquage avec un fourgon où ils doivent inclure un élément dans ce fourgon. Cette scène-là... C'est l'une des scènes les plus satisfaisantes que j'ai vues dans ce type de divertissement depuis un bon petit moment. Pas forcément parce qu'elle est révolutionnaire en termes de style, mais parce que je trouve qu'il y a une clairvoyance de concevoir un truc... Qui fait qu'en tant que spectateur, tu es satisfait de le voir réussir à se mettre en place. Déjà tous les détails sont traités. Exactement. Tu as de la magie, tu as du, tu de la baston, tu as du vol, tu as, de... as de, tout, et tu as un côté vraiment où tu sens que les mecs se sont dit à un moment, il faut une scène satisfaisante de braquage. faut pas un truc trop extrême, parce qu'il faut pas non plus que ça soit une scène où on va se dire ça va voler la vedette à tout le film, mais il faut que cette scène, elle fonctionne. C'est pas Ocean Eleven, ouais, mais euh... Mais il y a un petit côté. Et ça marche. Ouais. Un, petit côté. Un, un, un petit peu quoi. Et puis parce que moi, vraiment, c'est le détail qui m'a tué, c'est que bah du coup, ils ont quand même fait un. Un trou tu sais, pour le mettre dedans et après, ils sont là, faut remettre tout bien oui. sinon, ça va Et c'est vraiment ce côté satisfaisant où je me suis dit, c'est quand tu as envie de faire une quête dans un jeu ou un jeu de plateau et que tu as envie qu'elle soit parfaite. C'est ça. Et c'est ce moment où tu te dis, là, a un tout côté, est parfait. la quête de jeu vidéo. Ouais, Mais oui, il y a là. un côté vraiment, tu veux que la quête soit parfaite. Et tu as ce côté très satisfaisant d'avoir réussi à faire en sorte de ne pas te faire repérer, d'avoir réussi à implanter ton élément, d'avoir réussi à faire en sorte d'utiliser tous tes pouvoirs avec tous tes coéquipiers et à la fin, en plus, ça marche. Je trouve ça très satisfaisant. Quitte en plus à rajouter un gag ensuite parce que littéralement le plan est foireux parce que voilà. Oui. Sans spoil, oui. mais vraiment non, je me suis dit non, à ce moment-là, euh... c'est du oh, génie non, non. parce que c'est vraiment... Ah, ah, je... C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Ah merde, oh, Putain, non. Mais pour... pourquoi ils l'ont rangé comme ça C'est vraiment... Euh... Mais non, mais... Bon, bah plan D. <rire> On va plan, plan, plan C. <rire> oh, mais c'était pas déjà le plan <rire> On va <rire> plan D. Ouais. Oui, mais c'était pas déjà le plan Mais Il y a vraiment cette ambiance table de jeu et en même temps, tu as raison, ça me fait penser à certaines quêtes de The Witcher 3 qui brillent aussi son écriture tu vois euh, à base de... Euh, j'avais en tête euh, où tu as la succube et en fait euh, les mecs ils sont tués par la succube et en fait non ils vont à la succube tu vois genre <rire> et bien il y a ce côté second degré que j'ai beaucoup retrouvé oui, là dedans oui. aussi quoi même si effectivement euh, c'est pas le même ton parce que le The Witcher 3 et, et ce donjon et dragon là ils sont... C'est beaucoup plus sombre dans The Witcher. Oui. Euh, là, oui, là c'est quand même la déconne en premier. Mais justement, c'est la déconne en premier, mais ils ont appris à la légère le reste. Exactement. Encore une fois, quoi. Exactement, grande réussite. Euh, je te propose qu'on passe au casting. Euh, oui. Casting assez monumental, mine de rien. Ah bah, pour un film Donjons et Dragons vu les précédents, euh, ils ont Tout encore mis fait. la barre plus haut, quoi, déjà. Tout à fait. Donc on a Chris Pine qui porte le film dans le rôle de Edgin, qui est bien. Vraiment, cet acteur, je trouve qu'il se démarque depuis quelques années en ayant la grande clairvoyance d'esprit, je trouve, de sectionner ses projets. Parce que c'est un mec, Chris à une époque, on le voyait beaucoup trop. Il tournait dans plein de trucs, quitte à carrément tourner dans des grosses daubes. Et je trouve que depuis quelques temps, il arrive vraiment à choisir correctement ses projets. Et en plus, il avait déjà tourné avec John Francis Daily et Jonathan Glostine, puisqu'il jouait le méchant de Comment tuer son boss 2. Euh, mais je trouve qu'ici, il s'en sort vraiment bien, tout comme Michelle Rodriguez. Mais Michelle Rodriguez, de toute façon, elle a un type de perso, certes. C'est comme Kiny Reeves en fait. Elle, elle, Reeves. Elle a pas Je, pour moi, elle n'a pas encore eu l'apothéose qu'a eu Kiny Reeves, mais pour moi, c'est exactement le même genre de personnage euh, qu'on qu connaît pour un seul rôle, mais qu'au final... Personne ne dira oh elle s'est bien jouer au machin on, on l'aime juste quand elle est là quoi tu vois genre elle... tout et en vrai ouais, ouais, joue très bien non nom. mais elle joue très bien tout comme, suis... comme Justice Smith tout comme Sophia Lillis qui joue respectivement donc Simon et Doric, mmh. que j'ai trouvé vraiment bon tous les deux je trouve qu'ils ont un, la un des bon, ils quoi. ont un bon truc quoi ils ont un bon ouais, truc en bon ensemble il y a une bonne alchimie il y a une bonne alchimie ça bah, fonctionne bien c'est un peu le stéréotype à chaque fois mais ah, euh, complètement mais euh, c'est un stéréotype qui fait plaisir tout comme Hugh Grant une grande grand uh, extrêmement Brandt, charismatique. Brandt... <rire> quel cabotineur Quel plus. cabotinage, mais, mais, un cabotinage dit, <rire> Et c'est surtout qu'ils l'ont pris en compte quand ils ont écrit son perso, parce qu'il passe son temps à cabotiner le perso, mais c'est voulu, tu vois. C'est pas Jeremy Irons qui est juste méchant, parce qu'il faut être méchant. Et, tu qui vois. Est, et qui est vraiment en mode... Je, la suis, la la la je suis le méchant, méchant. Quoique quoi que certains méchants dans le film sont méchants pour être méchants, mais mais par contre, effectivement, Forge, du coup... Euh, dans le genre méchant que pour méchant, il y a Daisy Head qui joue donc Sofina, mais elle a une bonne gueule, et je trouve qu'elle dégage un truc quand même. On pourra lui reprocher mais a plein de choses. Il a du côté Loki. Euh, ouais, c'est ça, peu... c'est ça, c'est ça, complètement. Et puis il y a Régé Jean-Page, qui joue donc le fameux euh, cavalier de l'extrême, genre je suis parfait. Euh. Le, le PNJ. Sveng, euh... je crois, c'est Svenx. Oh, ah, je suis mais. Mais, alors, euh, de... mais vraiment, il, est... il a un bon truc, et il joue bien le, le, le cavalier PNJ que tu vas rencontrer obligatoirement pour compléter quête ta pour quête pour principale. Vous. Ou alors, je... ouais, c'est le perso de fin de quête qui t'envoie. Vous devez récupérer tel artefact pour moi. Oui, je vais venir vous aider, il n'y a pas de souci. Et après, je dois partir. Mais tu serais vachement mieux que nous pour faire la quête. T'es meilleur que nous dans tous les domaines. Au revoir. C'est votre quête. C'est votre quête. Au revoir. au revoir. Au revoir. Et après, il marche dans le soleil, pas couchant, mais il marche vers le soleil. Il sait pas où il va. Il y a un rocher sur le chemin. C'est pas grave, il avance. Non, mais euh, voilà, ce côté méta, euh, qui a très bien. D'ailleurs, ça se voit, ils l'ont vraiment filmé en plus. C'est Jésus le mec, à chaque fois qu'il ah, pareil. Il fait que les trucs bien et euh, voilà, il y a un second degré dans, dans son jeu à lui qui est très drôle, même s'il si, bah, a pas grand chose à faire au final. Mais, euh... Mais il est drôle. Mais il est drôle. Euh, on arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de ce donjon et dragon, l'honneur des voleurs, mon cher Netflix j vais peut-être pas le revoir tout de suite, mais euh, ouais, quand il sortira des vidéos en DVD en Blu-ray, allez, euh, allez, on prend et on le regarde un soir, quoi. C'est drôle. Franchement, le film est drôle, quoi. Donc mm. euh, juste pour revoir Chris Pine buggé quoi. Je pense que je... <rire> Non, en vrai, c'est un, un très bon divertissement. Euh, et euh, j'invite euh, aux gens qui aiment la. Je pense que ceux qui aiment vraiment, qui connaissent bien la, la licence, vont kiffer parce que. Ça reste un bon film dans au dragon, hein, c'est pas énorme. Et même en termes de film de, de, de fantasy, euh, bah, on n'en a pas eu beaucoup récemment. Et il passe bien, pour, il fait bien le boulot. Donc euh, à voir j'ai envie de dire. Non mais je suis complètement d'accord avec toi. On est sur vraiment une bonne proposition de divertissement. Très bon, à l'américaine, pas mal cliché sur mmh. beaucoup de bords même pas cliché juste classique, ouais, classique. parce que c'est même pas cliché cliché ce serait vraiment genre c'est on l'a vu revu alors que là il joue quand même Il y a un peu d'originalité euh... il y a beaucoup de second degré comme tu l'évoquais très bien mais euh, c'est vraiment un bon divertissement c'est un bon moment de fun c'est bien fait c'est logique par rapport à ce que ça veut proposer c'est à la fois un très bon film d'aventure mais également une très bonne comédie je veux dire vraiment on rigole bien devant il y a des moments a... où on est vraiment il y, a... euh... y a vraiment une alchimie loul dragon une alchimie parfaite entre premier et second degré mais c'est très important, on de tout cynisme en fait. Tout à fait. Et ça, ça c'est rare aujourd'hui quand même, hein. il y a beaucoup de... même pas que dans le film, même dans le jeu vidéo tu vois, où on va avoir un cynisme assez prononcé. Ouais, non, non, et, mais oui. Et là, non. Et même cynisme. sur plein de trucs de pop culture dernièrement, oui. où on a tendance à vouloir si ce n'est tourner en dérision, en tout cas pointer du doigt des défauts ou des facilités qui font que tu... Euh... C'est ça, c'est-à-dire de, de dire oh là là, euh, franchement ça se pas top et en fait, en euh, faire un atout en disant euh, ah, regardez comment c'est un peu nul là c'est jamais le cas. Il y a, y a quand même une il y a un savoir-faire et une passion quand même exactement voilà. dans les limites effectivement des ambitions qui se sont données mais du coup ça fait qu'on a une alchimie correcte entre le premier et le second degré qui fait que voilà euh... en fait on se moque jamais de vous derrière la caméra en fait et ils se moquent jamais de leur propre travail ils ont du respect pour nous spectateurs et pour eux aussi en tant ouais. qu'auteurs parce que c'est parfois pas très respectueux pour soi-même en tant qu'auteur de mettre un peu trop de cynisme ou un peu trop d'ironie dedans c'est ça mais donc ouais, vous l'aurez compris Donjons et dragons l'honneur des voleurs de John Francis Daly et Jonathan Goldstein c'est à voir c'est divertissant et devinez quoi, c'est bientôt les vacances. Même ce soir, je crois que c'est les vacances pour pas mal de monde. Donc pourquoi pas Merci mon cher affix. Merci. À toi. Bon là pour de vrai, on se voit dans un mois. Pour la. Et famille. on parle de famille. <rire> et on parle de famille. Promis, promis dans un mois on parle et encore, de famille. Encore. Il vous a pas fait tous les lieux, ce qu'il m'a fait avant sur. Mais le film parle aussi de famille recomposée. <rire> et je l'ai fait, je l'ai fait. Un petit peu, un petit peu. <rire> et d'ici là, on va dire aux d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. À plus. À plus. Je te propose de partir en fondant.